Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Valéry qui va vous présenter le Raspberry Pi GSM add version 2. Cette carte d'extension pour Raspberry est basée sur le module SIM 800 qui est un module GSM, GPRS, Bluetooth, quadri à 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Ce module permet en utilisant les commandes AT, d'effectuer et de recevoir des appels, d'émettre et de recevoir des SMS, ainsi que de se connecter et de surfer sur le web. Le module est alimenté en 3,3 volts via les GPAO de la Raspberry Pi. Il communique en série avec la Pi à une vitesse de 9600 volts. Le module se monte comme ceci sur notre Raspberry. Et si nous avons une Raspberry, c'est une Pi modèle B, le module se branche directement sur les GPAO, comme vous pouvez le voir. Voilà, notre module est branché. Le module dispose d'une antenne qui se place à ce niveau. Nous avons ici un bouton pour l'alimentation du SIM 800 et son arrêt et un deuxième bouton pour un reset pour redémarrer le module. Il est muni de connecteurs mini-USB, le premier est pour permettre euh, l'update du Firewire du SIM 800, l'autre est utilisé en cas où la Raspberry ne peut fournir suffisamment de courant pour faire marcher le module. C'est une alimentation supplémentaire. Le module dispose ici de notre connecteur pour mettre notre carte SIM. Il est fourni aussi avec deux connecteurs jack. Le premier est pour les écouteurs et le deuxième est utilisé pour le microphone. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation du RPI GSM addon version 2. Dans la prochaine vidéo, nous montrerons comment tester et utiliser ce module. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.